Le problème, c'est qu'il y a Murloc. Le problème, c'est qu'il y a Murloc. Mais... C'est trop agréable. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop agréable. Et il faut aussi partir du principe que les buddies en vont bientôt. Et qu'il ne faut pas regretter certaines compos. Et c'est vrai que la Ragna Taverne 1, elle est quand même particulièrement délicieuse. Donc... Euh, profitons encore de cette compo. 7 nouveaux adversaires. Préparez-vous au combat. Ouais, il y a dans le lobby. Retrouvez des clientes la compo hein? cliente, cliente, cliente, cliente, cliente. Et puis tu scales, tu scales, tu scales. Je vous souhaite un bon combat. Plus que 24. Let's go. Plus que 16. Let's go. Lui, il a quoi Il a un naga. Ah zut. Euh, plus que 23, alors. À moins qu'il soit... qu reste à Vernois peut-être. Hein ah non, il est passé deux. ok. Bon. Faut qu'on trouve les clientes. Après, ça va assez vite, mais bon, ce serait quand même bien de commencer à les scaler. La micro mis en 1 pour proc le pouvoir. Le pouvoir Comment ça, le pouvoir le pouvoir, c'est une fois que vous avez tué 24 serviteurs. C'est les mignons que je tue, pas que. Pas mes mignons à moi. Ah, t'as confondu avec Ini, non Peut-être. Merci Kakiami, merci beaucoup pour le soutien, c'est super gentil. 16 mois déjà. Merci de ton aide, merci de faire vivre cette chaîne, c'est grâce à toi entre autres. Donc euh, merci beaucoup. Merci pour le sub, merci pour ton travail. J'ai adoré tes tournois sur Marvel Snap et j'ai hâte de te voir évoluer dans le de ce jeu. Et eh ben merci beaucoup. Merci pour le message, c'est sympa. Je joue jamais ce héros, là c'est strat, rester taverne 1 et avoir un max de clientes, oui. tu t'as la strat un peu classique, tu vas up, tu vas essayer de chercher Massacreuse et tous les trucs qui vont trigger plusieurs fois en fin de tour. Quoi la stratégie taverne 1 Alors la stratégie taverne 1, il vaut mieux la jouer quand il n'y a pas Murloc. Parce que quand il y a Murloc, dans tous les cas, t'as beau monter de la stat, tu vas te faire défoncer par des poisons. Et quand il y a Murloc, en général, c'est qu'il y a Mounted aussi. Mais bon, là c'est quand même gourmand... Euh... Donc on l'a fait. Et puis c'est une stratégie assez safe. Hein. En vrai, il euh, y a quand même une belle probabilité de top 3. Enfin de top 4 avec. Hein. On va récupérer la pièce. Hein. Hop là. Ah, j'aurais pu le garder en main presque. Quand quelqu'un qui est à Verne 3, j'aurais dû le garder en main. Vous voyez, j'ai joué trop vite par rapport à la micro. Ouais, j'aime beaucoup cette stratégie elle est bah, elle est assez sympa elle est enfin c'est la meilleure franchement moi je trouve que c'est la plus la plus cool du jeu ça fait vraiment penser à la sirène à l'époque la souveraine ou la souveraine sirène je sais plus comment elle s'appelle tu avais vraiment cette strat de rester taverne 1. mais garder en main t'aurais fait perdre plus de stats ouais mais là je suis sûr gagné Là je suis sûr de gagner Bon pas mal la, massa, la menace répliquante pour nous Donc 13 En général on l'a sur le tour 8 Moi je, je l'ai souvent sur tour 8 Tour 7 c'est cool Tour 6, c'est chater Mais c'est souvent tour 7, tour 8, quand même. Est-ce qu'on veut une autre Massacreuse Je crois que oui. À moins d'avoir envie d'acheter tout de suite le Lucifron. Comme ça, je commence à proc ça. Parce que Lucifron, euh, il déclenche deux fois les effets. Alors vous allez me dire, on connaît. Et ça marcherait avec les clientes ici. Hein. Comme ça, on commence à proc vers le Doré. Et on gagne de la stat. Let's go. La question c'est est-ce qu'on gèle la micro Ça ferait deux d'attaque à la fin du tour Je bon, c'est ok Ouais non c'est peut-être un, peu... un peu limite Essayons de choper d'autres clientes plutôt Donc là ils vont être gros hein, mais mes clientes généreuses Plus 2, plus 4 par carte. C'est comme des dorés. C'est généreux comme stratégie. Ouais, c'est gourmand. J'adore. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyablement cool à jouer. Et franchement, c'est... Je reste bien en point de vie, quoi. Ouh, il est pas mal, Lucas. Bon. Le Q8. J'ai peur qu'on n'ait pas les 8 au prochain tour. Merci Gabi Captain pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton aide. Vos ont vraiment tout donné. Okay. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. On va prendre les pièces pas perdre de... Prenons les pièces. On peut le jouer en vrai. le jouer quand même Pas sûr de gagner mon combat Peut-être que la 2-1 Elle peut juste apporter Le petit coup de peps Pour l'égalité Ah dommage là On n'a pas trouvé les clientes Après on cherche que ça Après on cherche que ça Dès qu'on en a suffisamment, on peut commencer à aller taverne 2 pour les héroïnes altruistes. C'est cool ça. Ça veut dire qu'on va arriver à proc notre euh, bourré insecte. Je ne dis pas de conneries. Hein, Sympa ouais. enfin, ça. Hein. Après, il est en train de booster des mauvaises cartes, hein, bah. Oula. Non, c'est bon. Ouais, il s'en sort pas mal, hein. Bon, on a le Sulfuras, on a Lucifron. On, le, on va bientôt vers le Doré. Super. Zuber, Zuber. On va bah l'acheter. On va bah l'acheter. Je que c'était bien d'avoir des pièces. Est-ce qu'on booste une micro Booster une micro, ce sera intéressant avec en au module plus tard. On va faire ça. On va booster une micro et booster toutou. Let's go. Il y a combien d'exemplaires de clientes Des itérations taverne. Euh, non, je frise pas. Pourquoi tu friserais Des itérations taverne 1, il y en a entre euh, 16 ou 18, je sais plus jamais. Parfois je dis 16, parfois je dis 18. C'est peut-être 17 d'ailleurs la bonne réponse. Enfin, entre 16 et 18, beaucoup en tout cas, vraiment, vraiment beaucoup. Waouh! Autant, bah c'est pour ça que parfois, quand t'es taverne 4 et qu'on te propose des tavernes 1. C'est pas totalement choquant en fait en taverne 4, taverne 5 et taverne 6 de retrouver encore des tavernes 1 Ah, tu le fait même quand il y a Murloc. Undersault. Bah, pas s'il si y a un bon perso. Là, il y avait des persos qui me plaisaient pas. Mais si jamais j'ai un perso. Euh, un perso fort à côté. Genre, je sais pas, un Barof, un. Euh, je sais pas maligos par exemple après il y avait pas les bêtes mais euh, tu vois roi des Rats, voilà s'il y a un bon perso à côté non pas quand il y a les murlocs quand il y a pas les murlocs je pense que je pique ça au-dessus de tout franchement c'est vraiment 100% du temps top 4 et je pense qu'avec cette compo tu peux même faire top 1 et 2 quand il n'y a pas murloc après j'ai jamais testé avec les murlocs dans le lobby mais franchement je pense que c'est quand même euh, souvent top 4 donc, si c'est, euh, je sais pas, 90% du temps top 4, c'est clairement euh, le perso qu'il faut piquer. Je pense vraiment que cette strat est très très forte. Après, là, on va pouvoir peut-être commencer à monter. J'ai encore envie de voir un coup de taverne 1, mais c'est pas choquant de up. Undersault! Ok Doki Je crois qu'on va le prendre maintenant ça Ou alors on fait les up Up and up Super. En fait, ce que j'aime bien dans cette strat, c'est qu'au prochain tour, je trippe mon Lucifrone Et euh, je vais chercher un nuo module dans la taverne 4. Par contre, il faut que je reste un peu taverne 3, j'imagine, par rapport aux héroïnes altruistes. Essaye de pas trop trop pourrir euh, la taverne avec des, des tavernes 4. En taverne 4. Après, taverne 4, il y a en UO, mais je pense qu'il faut quand même commencer à choper les héroïnes. C'est la clé, hein. Là, On commence à ralentir en termes de scaling parce que des adversaires qui vont avoir des branes, des adversaires qui vont avoir des Nomi et tout euh, ça va quand même déclencher beaucoup plus vite que nous nos boosts de fin de tour, même si nos boosts sont vraiment très très cool. Hein. Là, on a plus 6 ici, plus 6 là. Lui il est en plus 4 plus 8. Lui il est en plus 2 plus 4. Plus 2 plus 4. Il y a plus 4 d'attaque donnée par lui. Il y a plus 2 d'attaque donnée par lui. Ouais, ça fait des choses. Hein. Il a, un, il a un poison qui évidemment va nous poser problème Ouais Le poison va nous faire euh, Pas forcément perdre mais Ah si hein A à gauche à, à gauche Non oh, t'as deux, deux fois pour taper à gauche Zut bah ouais parce que là c'est on perd un mana sur le Kifron. Content Est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on a vraiment envie de booster une boule de serviteur Prêtement, on s'en fout de la boule. Tout hein. ça, c'est pareil. Hein. Ah, c'est dommage, là. Après, on n'a pas perdu beaucoup de PV, mais... faut essayer de gagner tous les combats, parce qu'à un moment, on va commencer à se faire vraiment euh, chahuter. C'est fou, hein. On est tour 10, et il n'y a personne qui est mort encore. C'est rare, hein. Ah, il faut héroïne. Hein. Surtout qu'on a la place, hein. on peut tripler cliente et puis on a cette petite micro qu'on peut facilement virer. Dommage de ne pas avoir chopé ennui au module. Ouais, mais mourrez, mourrez, bon sang. Mourez-vous, bon sang. Pff. Bon, il y en a qui sont bas en PV après. Il hein. y a des bas en life. En général, dans une game comme ça, ça veut dire que personne n'a vraiment high roll. Parce que le gars qui, met, qui a Hyrule, il met des tartines aux gens. Et en, en général, il y a vite un ou deux morts. Là, c'est pas le cas, quoi. Tout le monde le Faites attention. Lui, il a Hyrule, hein. Je suis désolé, mais... Je <rire> sais pas ce que vous en pensez, mais lui, il a Hyrule, hein. En vrai, ça tape vachement bien. Hein. Les leads sont super, là. Ouais, là, les hits sont top. On va quand même perdre, mais... On... Franchement... On prend notre 15, en fait. C'est ça qui est fou, mais... Bah, lui, là, il a high roll, quand même. Hein. Désolé, hein, mais... Désolé de dire ça, hein, mais... Allez, bah, deux morts. Let's go. On est devant RDU. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ennuyeux. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Oh. Ah là là, est-ce qu'on va y arriver est-ce que le top 4 sera là C'est le top 4 qu'on vise hein, dans un lobby murloc. Hein. D'ailleurs, ce qui nous a battu, c'est les murlocs. Hein. Sans murloc, est... on est dur à battre. Hein. Là, il y a deux gars qui sont pas fous en life. Même eux, ils sont pas dingo. Hein. 13-20. À 20, c'est bah, bien. À hein. bah, 20 contre lui, c'est pas beaucoup, mais 20 c'est bien normalement. Ouais, être défecto, c'est trop tard. Il nous reste deux tours à vivre. La question, c'est est-ce que eux, ils vont se jouer bon, En vrai, lui, il est très fort. Hein. En vrai, lui, il est très très fort. Hein. Et il a vraiment fait le pire tour contre nous. Hein. Genre, full boubou dans le tour. C'est horrible. Hein. C'est pas de pot. Hein. Allez. Allez, on y croit. Ah, le bord est sublime. Il n'y a que de l'adoré. c'est bah, bah, bah, bah, bah, bah. a pas de poison. Ça devrait être bon. Y'a pas de poison ça devrait être bon. Bon par contre on met pas de dégâts avec notre, euh, notre deck j'allais dire, notre compo. C'est le seul problème. Bon après lui il était à 22 donc il était pas mal en life mais bon. Alors limite s'il aurait été à 10 on l'aurait même pas tué quoi. En vrai sans blaguer en plus hein. A 10 on l'aurait même pas buté. On met 5. <rire> <rire> il est encore. Limite il a encore un combat. C'est nape hein. Vous vous débrouillez bien. Allez-y, engagez une de ces recrues. On aurait pu rester deux. Hein. Après, j'ai décidé d'aller chercher en au module parce que c'était bien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi rester deux. C'était un choix, un choix risqué. D'ailleurs, le risque, on le prend dans le visage là. Ouais, on a vraiment raté les ennuies. Je pense qu'on va faire ça. Ah là là là là là là là là là. là. <rire> c'est bien compact là, c'est c'est tout resserré là. C'est bien tout resserré. Étriqué même je dirais. <rire> C'est pas qu'il y ait trop de Mounted Et de Leroy Ah il y a deux Mounted Je crois qu'elles aient Boubou Elles ont pas Boubou Ça c'est pas mal hein. C'est ça on s'en fout un peu le ping ping ping ça fait euh, Baron ce serait bien Ah non fallait ouais. bon, Après c'est pas la fin du monde hein. Je pense qu'on est trop devant mais... Ah quoique maintenant non hein. Maintenant, plus. hein, Oh non, on avait. Oh, c'est moche. Oh non, pas comme ça. Oh, on va pas mourir. Ah oh, non, c'est bon. Oh, on était devant. Alors, on l'aurait pas tué dans tous les cas. Let's go, top 4. Let's go. Et let's go comme si une... on avait une chance de gagner, c'est beau. Hein. Ah, c'est trop dommage. Si on tapait Baron, c'était bon. Et en fait, fallait enfin, en fait si chacune de nos créas elle tape avant dans une de... des siennes et ensuite dans Mantid, c'est bon. En plus, ces Mantid ils les avaient mal placés à la toute fin comme ça. On pouvait faire tellement de value. Bon, après, euh... ouais, remarquez, ils jouent en full mecha donc c'est normal qu'elles aient pas eu de grosse baffe incoming. Pourquoi Bah, je sais pas. Hein. Franchement, je suis pas mal, non Ça dépend. Pas certain de mourir. Pas certain de et euh, La dame vache, elle est morte quand même. Hein. La dame vache, elle est morte. Hein. Comme quoi, il y a vraiment que contre nous qu'elle pouvait gagner parce qu'il y avait ses... ses poisons et elle a eu plein de boubou Là, on peut accrocher un top 2 hein, parce que les deux ils se jouent là. 13 et 17 life. Franchement, euh, là, on peut accrocher un top 2. On va voir tout de suite, hein, de toute façon. Il y a un peu des boubous, il y a un peu de stats. C'est pas trop. Je pense qu'on est derrière, quand même. Mais on n'est pas large derrière. Hein. C'est-à-dire que... Non, on est mort là, mais... Ouais, ouais ça, se joue. ça se joue clairement pas à grand chose. Sa compo est plus belle que la nôtre, mais ça se joue vraiment pas à grand chose. Genre, typiquement, deux héroïnes, ça passe, je pense. Bah écoutez, let's go, hein. top 4. Vous voyez, et là encore, il y avait Murloc. Hein. Là, on a pris quand même beaucoup de dégâts. On a... Alors, je pense que c'est une bonne strat d'aller chercher l'ennui haut, mais c'est vrai qu'on peut rester deux, se dire tant pis pour l'ennui haut, et on prend héroïne dorée. Et à partir du moment où on a héroïne, là, on fait le up. Peut-être que c'est ça mon erreur. C'est on prend héroïne. Et ensuite on va chercher Baron. Et là, dans ce cas-là, on peut clairement viser un, un top 1 ou un top 2. Et vous voyez, là, franchement, sur une game un peu ratée, hein, totalement ratée même, la puissance de cette compo, c'est qu'on va faire plus 40. quoi On va faire top 3-4 avec euh, Zeko, ce qui est fou.